pourquoi on fait de la co-direction euh, le, le but du jeu dans la co-direction, c'est de répartir un petit peu euh, les responsabilités, le pouvoir et tout ce qui est lié à la direction. Le but derrière ça, c'est à la fois de, de former des, des animes vers la direction et aussi surtout que les animes développent un point de vue plus global sur euh, l'animation et c'est aussi une relation simplement au pouvoir en sachant que c'est quelque chose qu'on a pas mal pratiqué auparavant, euh, mais on y a remarqué quelques travers. L'idée, par exemple, que chacun puisse commencer sur une base égalitaire, pour nous c'est clairement une illusion. Et du coup, l'intérêt de la co-direction, ce serait de se dire « Ok, on n'est pas nécessairement sur, le même, sur la, le même, la même ligne de départ, Et on, y a des, on a aussi des attentes différentes liées à la co-direction. » Donc c'est de, de comprendre en gros toutes ces, ces différences initiales qui font que c'est impossible d'avoir dans une co-direction une sorte d'avancée de, de, égalitaire des différentes personnes et une répartition égalitaire également des, des fonctions des missions et des rôles liés à une co-direction donc on va chercher donc, un modèle qui est plus basé sur l'équité donc qu'on part sur des points de départ différents et que du coup on va à des vitesses différentes etc ce qui veut dire aussi que l'une un, des intentions c'est de, euh, de libérer les gens dans ce travail c'est à dire que Jusqu'à présent, on a remarqué qu'il y avait des gens qui étaient en charge mentale très forte quand on était en co-direction, qui avaient des frustrations, etc. Et que d'autres, parfois, étaient frustrés dans l'autre sens de se dire « Ah merde, je, je, je peux le faire, ça, faire ça et c'est facile, ça va me prendre 5 minutes. » Et je, je suis bloqué là-dedans parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est dessus. Donc l'idée, ça va être d'essayer d'aménager de, de, ça différemment en initiant plus de choses au début, en prenant clairement la, la position de directeur au début. Et puis, en fait... Petit à petit de le relâcher. Et c'est déjà arrivé par ailleurs euh, par le passé, c'était le cas d'une colo il y a deux ans qu'on a fait ensemble. Euh, et au début, on avait toutes les fonctions liées à la direction, et euh, au final, au bout de deux semaines, on n'en avait plus aucune. Quoi. Alors, euh, première chose qui est importante, c'est de différencier deux types de réunions. Il y a les réunions générales, donc avec l'ensemble du groupe. C'est ce qu'on appelle nous des réunions de gouvernance. Ce n'est pas très important le terme, mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est des réunions où on doit tous être là. Ces réunions-là, elles vont surtout servir à, bah, à être synchro sur des trucs le lendemain, éventuellement. Ça va, être, ça va servir aussi à, à dire OK, qui fait quoi. Ça va surtout servir à répartir les tâches et à se donner des informations que tout le monde doit avoir. Donc, c'est des réunions qui, qui ont tendance à être longues et lentes et aussi à être peu productif, j'entends par production, le fait de, de clôturer des mmh. sujets, prendre des décisions, etc. Et c'est pour ça qu'on a euh, une réunion qui s'appelle une réunion opérationnelle. Les cercles opérationnels, c'est-à-dire que c'est des réunions qui regroupent uniquement certaines personnes de l'équipe, là par exemple, on a un cercle opérationnel qui, qui travaille sur l'activité par exemple. Un autre sur l'aménagement, un autre sur la vie quotidienne. On en a un sur la coordination, en gros, du, des rôles des enfants. Un autre sur la coordination d'équipe. Et j'oublie celui de la posture et du cadre. Du coup, là, on a six cercles opérationnels qui vont regrouper uniquement certaines personnes qui vont travailler sur ces sujets. Euh, L'intérêt, évidemment, c'est que comme on est des petits comités, on va beaucoup plus vite pour décider. Euh, et le, la contrainte, on, on pourrait dire, c'est que ça demande une très grande euh, coordination des différents cercles. C'est-à-dire que comme on ne peut pas, ou difficilement, dépasser une présence dans deux ou trois cercles opérationnels, il faut savoir aussi ce qui se passe dans les autres cercles. Pour, pour les prendre en compte et donc ça, ça nécessite une coordination. C'est pour ça par ailleurs qu'on a créé un cercle opérationnel qui s'appelle euh, coordination d'équipe, c'est-à-dire que c'est un cercle opérationnel qui va regrouper au moins une personne de chaque cercle opérationnel, donc aménagement, activité, vie quotidienne, coordination d'enfants et posture et cadre. Donc c'est en gros le cercle de co coordination générale. Quoi. Donc on va faire ce qu'on appelle des réunions opérationnelles, c'est-à-dire des réunions en fait dont le but est vraiment d'arriver à un résultat et, et de prendre des décisions et moins en fait de s'échanger des informations. On se spécialise entre, entre guillemets. Hein. Donc c'est-à-dire qu'au départ dans ces cercles opérationnels, on a nécessairement des sortes de garant garantes de ces espaces-là. Par exemple le, le cercle aménagement, il y a nécessairement quelqu'un qui, au moins une personne du moins qui, qui est garante d'atteindre les objectifs enfin, hein, euh, établi par, par le projet de, de séjour, et l'idée c'est effectivement on a des sortes de spécialités comme ça, donc on, on s'enferme un petit peu dans une fonction au départ, mais ensuite il y a tout un travail de tuilage qui se fait, avec euh, en gros la possibilité d'avoir ensuite une sorte de, de formation par un tuilage, donc admettons qu'on crée un permis euh, terrain extérieur, euh, et que le cercle activité se porte garant de cette mise en place-là. Moi, je ne fais pas partie du cercle opérationnel activité. Par ailleurs, je ne sais pas nécessairement comment faire passer le permis. Ok, ça m'intéresse. Le lendemain, je peux rejoindre le cercle opérationnel, me faire former, par exemple, en faisant passer un permis en doublette avec quelqu'un, qui me permet en tout cas de prendre en, en main le permis. Et le surlendemain, je serais peut-être à, à même, à ce moment-là, de, de le faire passer moi-même. Donc c'est toujours une logique de de spécialistes sur des missions d'au moins moyen terme, pas nécessairement long terme, on n'est pas obligé de rester dans le cercle opérationnel sur l'ensemble du séjour, mais un 3-4 jours, généralement, semble minimum pour avoir une cohérence générale dans les cercles opérationnels. Donc voilà, ça c'est l'idée des cercles opérationnels. Donc c'est un groupe de personnes qui vont se spécialiser sur quelque chose et avoir en fait l'autorité dessus. Ensuite, une autre question qui est importante dans la codirection, ça va être de faire une distinction assez claire entre ce qui est un poste, qui est une fonction, un rôle et une mission. Un poste, ça va être... Euh, le poste, il est défini, il est reconnu euh, par l'institution. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas décider « Ah, ben demain, c'est toi qui es directeur, ça ne sera pas possible parce que c'est reconnu comme ça par l'institution. » Par contre, les fonctions, c'est qu'à l'intérieur de chaque poste, il y a plusieurs fonctions. Vous connaissez sûrement les fonctions d'animation. En direction, c'est pareil. Et ça, les fonctions, par contre, elles peuvent être éclatées et distribuées à l'intérieur de l'équipe. Les rôles, ça va être euh, un ensemble de missions qui vont être données à une personne. Ces rôles, ils ne sont pas forcément fixes, mais pour donner un exemple, là, dans la dernière colo qu'on a eu, on avait par exemple le rôle euh, de meneur et meneuse euh, de rassemblement. En fait, la mission de la personne qui faisait ça, c'était à la fois de rassembler les groupes, à la fois de dispatcher les groupes, à la fois d'expliquer ce qu'il y avait dans les activités, expliquer deux trois infos connexes, et aussi de, de coordonner l'équipe en termes de timing. Et ça, c'est un rôle. Et, et au sein de chaque rôle, il y a des missions, et donc chaque mission, c'est en fait quelque chose qui est fini, c'est-à-dire qu'il y a un début, il y a une fin assez claire. Si j'ai la mission d'aller chercher du pain, dès que je reviens avec mon pain et que je le mets là, ma mission est finie. Admettons par exemple que la fonction euh, qui est d'assurer une bonne communication vers la famille incombe davantage au poste de direction. Sur une co-direction, admettons, on peut en faire un rôle, le rôle par exemple de, euh, de reporter. Euh, donc il y aura un adulte qui pourrait être dans le cercle opérationnel euh, des rôles enfants, de la coordination des, des rôles enfants. et du coup il aura ou elle aura le lendemain pour mission de vérifier que les, les appareils photos sont chargés, de trouver des enfants qui sont intéressés pour l'écriture du blog ou pour aller faire des, petits, des petites interviews avec les enfants et par exemple de mettre les photos sur internet ou de laisser un message audio sur le téléphone donc il y a bien des missions, un rôle qui incombe là à une fonction de direction mais qui peut être pris par des postes différents, un poste de direction autant qu'un poste d'animation à ce moment-là Quand on est animateur ou animatrice, on a souvent l'habitude d'attendre une validation de quelqu'un d'autre, souvent la validation de la directeur ou du de... Euh, la directrice ou le directeur et donc là en fait ce qui va falloir euh, beaucoup travailler enfin ce qu'il faut souvent beaucoup travailler c'est l'idée de pouvoir faire des choses sans tout le temps de consulter euh, les directeurs directrices par contre éventuellement consulter les cercles opérationnels et la plupart du temps la plupart des décisions n'ont pas besoin d'être validées par qui que ce soit si je suis dans le local euh, je sais pas le coin euh, le coin art plastique, et je vois que les ciseaux, ben, ce n'est pas hyper adéquat euh, le rangement, je ne suis pas obligé de passer par le cercle opérationnel de l'aménagement pour changer un aménagement, je peux changer l'aménagement en temps réel, parce qu'en fait, la plupart des décisions ne, ne nécessitent pas l'accord euh, collectif. C'est très important ce truc-là, parce que ça évite des postures d'attente où on ne sait pas quoi faire. Donc, au oh, plus, on développe une posture où on fait les choses, au moins, on a ce problème-là. La contrainte euh, liée à ça c'est qu'il faut prendre des décisions qui sont en cohérence avec le cadre, euh, d'où la nécessité de, pour chacun, chacune, de connaître à, à, à, enfin, en profondeur du moins euh, le, le projet qui est mis en place de co-direction et les intentions pédagogiques du, du séjour. Quoi. Donc ça, c'est la contrainte principale. Ça veut dire qu'il faut avoir une connaissance fine de ce qui se passe dans les cercles opérationnels, pour pouvoir prendre une décision qui ne soit pas uniquement liée par exemple à une réaction affective mais bien à une analyse après une, une, une évaluation sur le terrain pour passer à une action, quoi. ça c'est quasiment systématique et c'est pour ça que les co sont plus exigeantes et c'est pour ça qu'on assume maintenant davantage de partir avec des fonctions un peu plus dissymétriques c'est à dire des personnes qui ont plus de fonctions de direction à la base, d'autres plus d'animation et qui vont tendre à se rééquilibrer au fur et à mesure parce que la charge mentale est assez importante sur le départ de ces co quand on n'en a pas l'habitude en tout cas. Du coup on va procéder maintenant à 5 petites capsules qui vont correspondre euh, à chaque cercle opérationnel euh, on a, dont on a parlé en fait sur la vidéo juste précédente. Alors, donc, euh, Avant de démarrer il faut bien comprendre que le cercle opérationnel il a un cadre de compétences. Et, alors je sais que ça fait très technique comme langage. Mais en fait, ce que ça veut dire techniquement, ça veut dire qu'en fait, il est autonome sur ces sujets-là et qu'il n'a pas besoin de consulter les autres. L'idée d'abord, c'est de créer un espace où il y a un système de règles cohérent. C'est-à-dire qu'on a pas mal travaillé sur la notion de punition et de sanction, par exemple, L'idée, c'est n'est pas de proposer un séjour où il y a deux personnes qui sanctionnent, quatre qui punissent, admettons, ou vice versa. Euh, l'idée, c'est de nous, on, on défend par ailleurs la logique de sanction, et, on, et on, en tout cas, on, on tente de, de supprimer complètement des logiques punitives de nos espaces. Et donc, l'idée, ça va être de proposer un cadre de règles qui, qui, qui s'approche, en tout cas, le plus possible d'une logique de sanction. Ça veut dire qu'il va falloir anticiper euh, les points qui sont liés à la formation des adultes, qui ne sont pas encore nécessairement tous dans une logique de sanction, pas forcément par malveillance par ailleurs, mais des fois simplement par manque de pratique ou de, ou de connaissances théoriques, etc., ou par simplement euh, habitude et reproduction. Euh, donc il y a cet aspect de travail qui va être lié aux adultes, et évidemment, il y a tout, toutes les règles qui vont être liées par exemple aux différents espaces et la manière dont on va sanctionner sur les espaces. Je ne vais pas m'aventurer dans les détails maintenant, mais du coup, ça va être la création de ce système cohérent de règles sur l'ensemble de, de la colo, quoi. Et donc, on a détaillé, évidemment, le système cohérent de règles, ça aurait pu être un seul point de mmh. ce groupe, mais il est tellement grand qu'on a voulu le détailler légèrement. C'est dans le document, si vous le lisez, mais on vous donne 2-3 points. Il y a ce qui concerne les règles des coins. Donc, un coin aménagé, c'est un endroit où il y a de l'activité avec ou sans adulte, mais en tout cas de l'activité qui est d'ordre autonome et, et euh, spontané. Et en fait, euh, dans chaque coin, il y a des règles à mettre en œuvre. Et, euh, et du coup, en fait, le, ça, ça va faire partie du, de la compétence de posturer cadre. Donc, pour donner un tout petit exemple, si, par exemple, si, euh, si on va dans le coin extérieur, une règle peut être qu'une fois qu'on utilise un matériel, on doit le ramener à la fin. C'est un truc très simple et voilà. Mais ce truc-là doit se coordonner évidemment avec le groupe aménagement, puisque évidemment les deux vont être en interaction. Euh, il est marqué sur le document coordonner ou déléguer. Coordonner, ça veut dire qu'on on se met ensemble, éventuellement une personne de chaque groupe ou j'en sais rien. Et déléguer, ça veut dire dire « Ok, ça, on vous laisse le job et nous, on, on recheck juste vite fait à la fin avec vous ». Ça, c'est déléguer euh, le, le truc. Une autre des missions de ce cercle va être par exemple d'initier euh, des espaces ou des outils différents de régulation du cadre. Nous, on, on aime beaucoup, euh, par exemple, les références, qui est une sorte de temps euh, quotidien entre un animateur et une animatrice de référence et un groupe d'enfants donnés qui se, qui se réunit tous les jours et qui va être un espace d'évaluation, par exemple, mais aussi de régulation de petites règles, admettons. Il y a d'autres outils de régulation qui vont être davantage en grand groupe. Euh, on appelle ça, euh, par exemple, un conseil, simplement. Mais il arrive parfois qu'un groupe ait besoin d'une régulation collective. Euh, alors ça ne veut pas dire une punition collective, qu'on soit euh, clair sur les mots, mais ça veut dire un espace où, par exemple, euh, les différents problèmes qu'on va pas avoir réussi à réguler en petits groupes, vont avoir besoin d'être exprimés au grand groupe et vont avoir besoin par exemple de générer des petites commissions de, de, sur des, des thèmes différents. Admettons qu'on ait des problèmes liés au coucher. Il est possible que sur, une, sur un conseil comme ça, ces problèmes-là ressortent et qu'après un petit groupe d'enfants et adultes veuille travailler sur ce sujet- là pour proposer euh, un nouveau fonctionnement. Et donc ça, ça c'est des outils différents en tout cas que le cercle Posture et Cadre va, va, va prendre en charge Parmi les, les, les choses importantes aussi du cercle Posture et Cadre Il y a euh, quelles règles vont régir l'interpersonnel Donc euh, par exemple, euh, enfin, dans beaucoup de colos Une des grosses difficultés c'est entre les enfants mmh. ils vont, Ou même entre enfants et adultes il va y avoir des, des actes etc qui vont être problématiques imaginons si je donne un gros coup de coude à Tom Tom probablement que ça rentre dans un problème de, de règles de posture de cadre etc et donc dans ce dans cette idée là il faut trouver enfin nous on en a déjà donc on se spoile un peu mais on a déjà un, un outil liant qui permet en fait de réguler ça et du coup le posture devra travailler <rire> dessus aussi il y a un point aussi qui est assez délicat, ça va être l'accompagnement la, de la posture de chaque adulte euh, présent sur le séjour. C'est-à-dire qu'on défend des espaces où on cherche une sorte de justesse dans les rapports, justement, interpersonnels entre enfants, entre adultes, et entre enfants et adultes. Et Par, par ailleurs, c'est assez courant de voir des pratiques qui nous semblent, en tout cas, euh, se déconnecter d'une posture juste et, et éthique, en tout cas, dans, dans des rapports éducatifs. Du coup, c'est un, un point assez, assez, euh, assez délicat, assez sensible par ailleurs, qui demande en, au cercle posture et cadre d'avoir euh, un accompagnement de chaque personne euh, qui ne soit euh, ni agressif, euh, ni, euh, ni jugeant par ailleurs, et qui demande de, de donner des outils de formation, ou en tout cas d'accompagner par des tuilages, on en parlait un peu plus tôt des personnes, et de leur montrer potentiellement des limites qu'on serait capable de voir un peu plus qu'elles-mêmes euh, simplement parce qu'on a peut-être travaillé sur le sujet beaucoup plus euh, qu'on s'y spécialise, on parlait de spécialistes un petit peu de chaque cercle opérationnel au départ, et, euh, et voilà donc c'est un, un sujet un peu touchy, mais, euh, mais qui, qui nous semble en tout cas être un incontournable de ces séjours en co-direction, et, et par ailleurs, je crois, euh, par nos antécédents, que c'est finalement une des plus grosses réussites, parce qu'on a, a eu beaucoup le cas d'animateurs et animatrices qui étaient proches d'arrêter l'animation, et qui se sont redynamisés en tout cas dans cette pratique, parce qu'ils se sont dit en fait, il existe des postures et des pratiques qui m'intéressent et qui sont stimulantes. Quoi. Voilà. Euh, et alors, pour finir, dans le, les autres compétences du cercle, il y a le suivi des sanctions, c'est-à-dire que les sanctions qui vont être mises en place, parfois la difficulté c'est de les communiquer entre nous et de savoir lesquelles ont été finies ou pas. Les sanctions en général, il y en a beaucoup plus vite et beaucoup plus souvent que des punitions, mais elles sont souvent beaucoup plus courtes aussi. Et donc en fait, il y a un suivi à voir et du coup c'est aussi ce cercle-là qui s'en occupe. L'idée de ce cercle-là, ça va être de réfléchir aux différents rôles et aux différentes missions que les enfants peuvent prendre pendant leur séjour. Donc pas uniquement euh, des missions du genre euh, euh, « Fais l'activité » que l'anime a décidé, évidemment. Justement, ça va être des missions qui peuvent, dont ils peuvent prendre la charge et, et qui vont soit tourner à moyen terme, à court terme, à long terme, etc. Donc c'est évidemment un cercle opérationnel qui se regroupe et qui va être extrêmement euh, lié au séjour. C'est-à-dire qu'entre les différents possibles euh, d'un séjour à un autre, les rôles des enfants vont être nécessairement différents. Là, on est sur une structure, par exemple, avec énormément d'espaces d'activités différents. On a aussi des, euh, des différents postes du, dans les équipes techniques, etc., qui peuvent accompagner aussi les enfants, par exemple, à aider au service, à aider à la lingerie, etc., donc, les possibles sont différents euh, que, par exemple, si on faisait un, un séjour en extérieur, admettons. Oui. En effet, donc, il y a les, donc, dans les rôles d'enfants, il y a toujours des possibilités très variées qui vont découler un petit peu de ce qui a lieu pendant le séjour. Par ailleurs, euh, dans les choses qui ont déjà été mises en place, il y a des choses qui sont demandées un peu institutionnellement. On n'est pas obligé de les remettre en place de la même manière, mais néanmoins, en fait, il y a quand même des bases dedans qui peuvent être à à garder. Dans les rôles, par exemple, qu'on avait eu, on avait eu un rôle de blogueur-blogueuse pour les enfants. Je pense que c'est un rôle qui a été bien apprécié par beaucoup d'enfants. Et, euh, et donc, en fait, l'un des rôles de, du cercle opérationnel, ça va être de, de, à la fois de créer des rôles d'enfants et à la fois de les suivre. Donc, les suivre, ça veut dire voir s'ils se déroulent bien voir s'il y a des aménagements à changer pour que ça se passe bien, voir si le rôle il n'est pas, pas, pas terrible comme ça, etc. Donc, c'est tout ce suivi-là qui va être demandé de la part de, de ce cercle opérationnel. Pour un exemple aussi précis, ici, on, a, on est dans un espace qui s'appelle la Bidoc, c'est notre bibliothèque documentaire, et il y a un rôle d'adulte qui fait par partie des rôles adultes, qui est M. Bidoc ou Mme Bidoc. Et pour le reconnaître, en fait, généralement, on utilise cette paire de lunettes, ça pourrait changer, mais pour le moment, ça, ça marche plutôt bien. Donc c'est la personne qui va ouvrir la, la bibliothèque, qui va, per qui va permettre l'empreinte de livres. Par exemple, admettons que je veuille emprunter, emprunter ce livre, l'enfant, il va pouvoir choisir son livre, donner une petite fiche, la remplir, et du coup, pouvoir partir avec son livre. Ça, c'est un rôle adulte, et pour le moment, on n'a pas nécessairement créé un rôle d'enfant avec ça. Ça pourrait être une réflexion, le rôle d'enfant de M Madame Bidoc, ce qui est très engageant en termes structurels, puisqu'ici c'est un espace euh, qui, qui en tout cas qui, qui préoccupe la structure. il ne faut pas que cet espace euh, se détériore trop vite, il ne faut pas qu'on perde trop vite des livres en termes d'investissement, etc, c'est compliqué. Donc peut-être que le rôle d'enfant ça pourrait être euh, accompagnant ou assistant assistante de monsieur ou madame Bidoc et du coup de trouver une autre paire de lunettes par exemple pour des enfants qui voudraient chaque jour accompagner monsieur ou madame Bidoc à le faire. Le cercle opérationnel prend cette décision là, euh, tuile avec le cercle activité si nécessaire ou le cercle aménagement s'il si y a besoin d'avoir un aménagement lié à ça, etc. etc. L'exemple du blog c'est un bon exemple si on dit à un enfant ok L'appareil photo est là, tu te charges du blog, c'est impossible pour lui ou elle de, de, de répondre à cette mission-là. Ça suppose qu'il faut l'accompagner en tout cas à savoir où sont les appareils photo, où est-ce qu'il faut aller, quels sont les endroits peut-être judicieux aujourd'hui pour, pour prendre quelques photos, pour avoir une vision assez large de ce qui s'est passé sur ces jours, pour répondre à son parent et l'accompagner sur l'écriture du blog, parce qu'on n'a pas nécessairement un public qui est à l'aise avec l'écriture, et savoir aussi comment est-ce qu'on se connecte sur l'espace de blog, et comment est-ce qu'on téléphone pour envoyer laisser le message, etc. C'est pas acquis en fait. Donc il va falloir nécessairement créer des, des fiches de mission, avoir un avis qui l'accompagne, trouver un temps dans la journée pour le faire, etc. La création de fiches, elle est hyper importante parce que euh, en fait, ça rend à la fois l'enfant autonome, mais aussi en fait, les adultes qui vont devoir l'accompagner. Créer un outil, c'est un moyen d'aider la personne qui va le prendre en charge. Le point suivant, c'est ce qu'on appelle des commissions. Alors, euh, une commission, c'est un peu comme un cercle opérationnel d'enfants. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui se passe dans ces jours, il y a peut-être des sujets qui vont devenir importants pour l'ensemble de la colo. Parfois, ça va être des sujets qui sont importants positivement pour apporter quelque chose à la colo. Parfois, ça va être pour éviter un aspect négatif qui a lieu. Peu importe, les commissions, il y a deux types de commissions. Il y a les commissions qui vont régler le problème, chercher juste une solution, un peu comme une mission euh, en, grand groupe, enfin, en, en petit groupe, qui vont chercher une solution pour un problème qui a eu lieu. Euh, ça, c'est un type de commission. Il y a aussi ce qui est de l'ordre de la commission permanente. La commission permanente, elle, elle va avoir un rôle actif qui va continuer. Et comme nos cercles opérationnels, on va pouvoir peut-être avoir des personnes nouvelles, etc. Mmh. La dernière colo, il y a une commission permanente. Enfin, ça n'a pas été appelé comme ça, mais en fait, c'était une, une commission permanente dans le sens où tous les soirs, il y avait un, un rendez-vous avec euh, des enfants qui avaient rassemblé euh, des envies d'activité des autres enfants et ils faisaient une réunion pour préparer la journée du lendemain avec les animaux. Ça, c'est ce qu'on appelle une commission permanente. Et il est, moi, j'ai déjà vécu sur une colo, une commission permanente de règlement de conflits. Il y avait beaucoup de conflits dans cette colo. Donc, il y a une commission permanente qui a été créée avec six enfants dans la commission. Et en fait, ces enfants, ils étaient chargés de réfléchir tout le temps à comment faire face au conflit. Ils ont créé des aménagements pour le conflit, notamment un, un aménagement qui permettait de, de se poser là quand on était en conflit avec quelqu'un. Ils ont, ils ont désigné en fait des personnes au sein de la commission qui étaient euh, des médiateurs et médiatrices et qui intervenaient en cas de conflit, etc. etc. Et donc ça, c'est une commission permanente. Donc c'est un outil qui est très puissant, qui n'est pas à utiliser euh, comme un gadget, comme ça tout le temps, mais c'est un outil qui est hyper puissant parce qu'il va participer à, à la résolution de tout ce qu'il y a de problématique dans notre colo, a priori, et sans que ce soit tout le temps les adultes qui le fassent. Euh, et c'est possible qu'on n'ait pas le temps dans les quelques jours de prépa d'envisager de, tous les rôles et qu'il vaut mieux en tout cas partir plus humble à avoir moins de rôles et au fur et à mesure les ajouter de manière adéquate plutôt que de se dire ok on veut faire tout ça avec les enfants on va leur mettre tout ça et au final on n'est pas prêt à le, à le mener correctement d'autant plus que pour les enfants c'est un apprentissage ils ne sont pas forcément habitués à ce qu'on leur donne autant de responsabilités etc etc donc ça s'apprend au feu du temps, et peut-être qu'au début de ces jours, ce ne sera même pas possible de faire un seul rôle au musée de commission. Ouais. Donc, euh, nous voilà dans la, dans la pièce, la boîte à jeu, et c'est Thomas qui l'a aménagé. Et du coup, c'est pour cette raison qu'on en fait, fait un petit tour ici, et il va un peu nous expliquer euh, les grands enjeux, les grosses idées. Qu'il a mis en place, ça vous donnera plus de clés, je pense, que de, que de voir, enfin, que, que de qu'on vous explique toutes les compétences du cercle paradis aménagement. Du coup, peut-être première chose à, à comprendre avant d'entamer sur, ce, sur ce, cet espace précisément là, c'est de se dire qu'il y a différents types d'aménagements et celui-ci fait partie des aménagements qui sont dits permanents. C'est-à-dire qu'il n'est pas fait pour être démonté. À chaque séjour, par exemple, il n'est pas fait pour être modifié, il est fait pour être tel quel et utilisé tel quel. Ça veut dire qu'on va avoir des règles et des consignes liées à cet espace qui, qui sont figées et rigides. Ça ne veut pas dire qu'elles euh, qu ne peuvent pas évoluer à travers le temps si on voit des améliorations possibles, mais du coup ça va être des améliorations nécessairement réfléchies et pas forcément improvisées. Quoi. Il euh, y a d'autres types d'aménagements, on pourra en parler plus tard, il y a des, des aménagements qui vont être de l'ordre du semi-permanent, admettons on crée un espace uniquement pour un séjour, on le démonte en fin de séjour. Il y a des aménagements qui vont être mobiles, admettons un kit, on crée un kit qu'on peut déplacer, un kit de peinture, admettons on a une caisse, on peut le déplacer dehors, dedans, de salle en salle. Et on va également avoir des aménagements qui vont être spontanés, par exemple une salle comme une salle polyvalente, où il y aurait des tapis, une table de ping-pong, un coup on met les tapis de côté, on met une table de ping-pong, puis après on replie la table de ping-pong, on met, on met les tapis pour faire de la gym, on enlève les tapis pour faire du cirque, etc. Dans ce type d'aménagement permanent, c'est ultra nécessaire de, de placer en tout cas les consignes et règles principales, pour que chacun, chacune, qui s'initient à l'espace, puissent connaître en tout cas les enjeux de cet espace-là. On peut y voir, dès l'entrée à la porte, quelques petites, euh, les deux règles principales. Donc déjà on a l'affichage euh, lié à la boîte à jeu, et puis on a également les deux premières règles qui vont être j'ai le droit de prendre un coussin pour m'asseoir, parce que c'est plus confortable sur le sol, et puis je vais poser mes chaussons. Alors les chaussons partent, bah, on entre tout de suite, on a l'endroit qui est visible avec des affiches qui vont nous dire, en gros, c'est ici qu'on pose ses chaussons. Donc je peux poser mes chaussons dans cette pièce. On a très rapidement un visuel de où est-ce qu'on peut prendre un coussin. Donc on a une affiche encore une fois, et on peut prendre son coussin pour s'installer. On le prend et on va s'installer au salon. Donc je rentre, j'ai pour information mon espace, mes premières consignes. Donc je peux enlever mes chaussons, là c'est mes chaussures pour le coup, je les pose. Je peux rentrer, hop, je me, mes coussins ils sont là, je me prends deux coussins, il n'y a personne ici, il y en a plein. Donc voilà, et ensuite, qu'est-ce que je fais Je vais pouvoir choisir un jeu. Il y en a qui vont être autour de la stratégie, d'autres de l'expression, d'autres plutôt des jeux de mémoire. Euh, Au-dessous, par exemple, là-bas, on a des jeux d'adresse et d'agilité. Euh, derrière, là-bas, on a des jeux plutôt traditionnels, des jeux de cartes, de dés, etc. Et ici, on se retrouve avec deux dernières catégories, un lié aux rapidités et aux réflexes, et l'autre, enfin, nécessitant l'accompagnement d'un adulte, d'une animatrice ou animateur. Ça, c'est un, un premier tri, mais comment est-ce qu'on sait où, enfin, quel jeu va où, en fait Alors là, on a plusieurs indications. Déjà, on va avoir une indication de couleur liée sur les tables. Et la deuxième indication, ça va être une indication de couleur directement sur le jeu. Donc ça, c'est hyper important à se dire, c'est que quand on a compris ça, on est capable n'importe qui est capable de ranger son jeu. C'est-à-dire que je sais que mon jeu est bleu, ah, je sais que le bleu est là, et je peux le poser enfin en regardant que l'espace, en tout cas, dessiné. C'est-à-dire que pour le game over, le dessin est dessous, donc c'est très facile de savoir quel jeu va où. On a suffisamment d'indications à ce moment-là pour, pour le faire systématiquement. Chaque jeu est, est indiqué par un dessin. On a une caisse qui permet de placer des jeux qui sont du coup non fonctionnels. C'est-à-dire un jeu où, par exemple, le plateau de jeu serait déchiré, un jeu où il manquerait trop de cartes, etc., et du coup, plus jouable. Admettons que je joue au clac-clac, voilà, je joue, et pendant notre jeu, on, on casse une pièce, ou alors on se rend compte en l'ouvrant que le jeu n'est pas fonctionnel. Alors tout de suite, ce que je peux faire, c'est le mettre dans cet espace. Euh, Aviv me, me posait la question tout à l'heure sur l'intérêt des différentes tables, évidemment, il l'avait bien compris, c'est que ça permet des jeux différents, en tout cas selon les espaces. Le Jungle Speed, admettons, est un jeu qui va être très pertinent sur une table ronde. Si jamais on joue sur une table rectangulaire comme ça, évidemment, si je m'assois ici, je suis très désavantagé par rapport à la personne qui est ici, puisque le, le totem est beaucoup plus loin. Euh, donc ici, ne serait-ce qu'avec un aménagement comme « tiens, on a une table ronde, on peut jouer sur une table ronde », on évacue déjà énormément de logiques conflictuelles liées au jeu. Admettons, on est sur un jeu de stratégie à 8, ça va être plus agréable de s'étaler sur une table qui le permette, plutôt que de s'installer sur une petite table comme ça où on va devoir jouer par terre, etc. et on va pas être à son aise. Par contre, pour jouer à un jeu de bataille, une petite table comme ça à 2 est très pertinente. Je fais juste un petit point avec cela. Ce jeu-là, par exemple, qui est évidemment un jeu que beaucoup d'enfants maîtrisent. En fait, si on joue ici, ça peut tout de suite partir en bataille de Mikado, ce qui Soit assez compréhensible parce que ça ressemble un peu à des grandes épées, ces trucs-là. Donc, l'idée, ça va être d'évacuer des logiques conflictuelles simples, enfin, en tout cas très anticipables, et que si jamais tout se passe bien, pourquoi pas pendant le séjour, on pourra le descendre. Il y a un dernier point qui se passe on voit une armoire derrière là-bas. Euh, cette armoire n'est pas accessible aux enfants elle est accessible par une, une un, un, un, l'arrière-salle et on va aller la voir tout de suite. Euh, là, on a le dernier espace euh, lié à la boîte à jeux qui était juste derrière. Par exemple, là, on a plusieurs étiquettes. On a un étage avec des kits chalet qui ne sont pas présents actuellement parce qu'ils sont en, en, en train d'être construits. Des jeux complets ici, le rab de pièces qui se situe sur cet étage-là. Au-dessous, on a encore du rab et on a les jeux à trier tout en bas. Euh, donc là, je vais pouvoir venir récupérer des cartes. Admettons qu'il manque cette carte, je peux venir refournir un jeu de Jungle Speed pour qu'il soit de nouveau mis en place. Euh, C'est pareil pour tout le rap qui est ici. Quoi. On a des régies générales qui vont alimenter tous les aménagements de structure, ce qui est assez compliqué en termes de gestion. Et par exemple, en termes de clés également, parce que ça veut dire qu'il y a tout le matériel à un seul endroit. Donc on se dit OK, si on rend accessible tout ce matériel-là à tout le monde, on va peut-être avoir des pertes, des vols, etc. D'éclater les régies permet d'avoir beaucoup plus de gestion directe liée à l'aménagement. Donc là, on est sorti de la boîte à jeux pour venir dans un espace qu'on appelle les jeux en bois. Euh, ici l'aménagement il est déjà pas mal, il a déjà été travaillé en amont. Ceci dit, nous sur la dernière colo, enfin moi je l'étais souvent dans cette salle, et l'autre qui est à côté, qui sont donc des jeux en bois, en fait on a pu constater quelques faiblesses, et euh, à ce coin et donc euh, je vais expliquer comment on va, on va réussir à faire du bilan sur un lieu et puis petit à petit l'améliorer. Une des choses euh, par exemple qu'on peut voir c'est que en fait, les palais sont assez similaires euh, d'un jeu en bois à l'autre. Vous verrez que donc euh, on, il est assez facile de les confondre et d'ailleurs ça se voit sur les tables qu'il y a des palais qui ne sont pas toujours adaptés. Là, on les laisse comme ils ont été laissés en fin de colo. Ça, c'est une information qui est très importante. Ça nous donne une indication sur comment faire mieux. Là, ce qu'on s'était dit avec Thomas, c'est qu'on allait donner un code couleur. Sur, chacune, sur, chacune des, des, sur chacun des jeux en bois, on noterait un code, une pastille de couleur. Ensuite, chaque palais il sera peint dans la couleur du jeu. Comme ça, quand on ne sait pas où va un palais, c'est très instinctif de retrouver où on le met. Autre problématique qu'on peut constater, c'est que les règles des jeux se baladent un petit peu partout et que du coup, on devrait améliorer notre système d'affichage des règles du jeu, par exemple en les affichant à côté et en les collant. Mais il y en a qui le sont, d'autres pas, mais ce qui montre qu'il y a une petite faiblesse à ce niveau-là. Une fois qu'on a les couleurs, on va retrouver tout de suite quel palet va où. Si celui-ci est bleu, si celui-ci est rouge, on a des palets rouges, on les met là. Palets bleus, on les met là. On ne doit pas mesurer la hauteur, etc. Ceci dit, un autre problème qu'on a pu voir et qui est, je pense, systématique avec les jeux en bois, c'est qu'on va perdre petit à petit des palais. Ça se fait assez rapidement. Du coup, là, une consigne qu'on veut mettre en place, c'est que quand on finit un jeu, on doit revérifier la, la, la quantité de palais. Évidemment, si on doit les compter, c'est plutôt pénible et on a de bonnes chances que les enfants mis en échec par ça ne le fassent pas. Imaginons que j'ai besoin de 4 palais. Je vais faire une boîte qui fait exactement la hauteur du nombre de palais et avec des étages et euh, avec, à chaque fois qu'il manque un palais il sera marqué moins 1, moins 2, moins 3 et donc quand l'enfant veut compter il va juste les mettre dans la boîte il finit son activité en mettant dans la boîte et on voit tout de suite qu'il y a assez de palais ou pas l'autre enfant qui vient coup, si un autre enfant vient pour récupérer la, la zone eh ben ça va être très simple puisqu'il va, il va regarder et il va dire hey, il manque un palais, est-ce que tu peux t'aider que tes palais sont complets et par exemple ce jeu non. Il fonctionne très bien comme ça en termes de rangement parce que directement on comprend quand il est complet ou pas. S'il manque ceci, ça se voit tout de suite. Et ça c'est un des avantages de ce jeu-là, mais on aimerait bien en fait, que ce système soit plus présent partout. Autre problématique qu'on a pu voir qui est légère à l'heure actuelle, mais néanmoins nécessite une résolution, c'est que en fait, euh, chacun des, des espaces peut parfois être plus ou moins convoité par les enfants. Imaginons par exemple que ce jeu, il attire plus d'enfants et que tous les enfants veulent participer à ça. On va être face à un problème de rotation. C'est un problème qui est récurrent selon les, dans, dans tous les espaces. Et du coup, là, ce qu'on aimerait bien mettre en place, c'est un outil de rotation générique. L'idée, on a deux grandes idées, mais l'idée principale qu'on aura, c'est que chaque enfant aura un certain nombre de pinces à linge en bois où il y aura une petite étiquette avec son prénom. Donc, imaginons, moi, j'ai ma pince à linge à vivre. J'arrive ici et je vois qu'il y a des gens qui sont en train de jouer. Et eh bien, ici, j'aurai une file d'attente sur une, une baguette, ou je le mettrai autre part, peu importe. Il y a une baguette sur laquelle il y a une file d'attente avec des numéros 1, 2, 3, 4, machin. Je vais mettre ma place à l'intérieur, donc non, je vais la mettre dessus, ce qui prend une réservation plus tard. Ça permet, moi, de continuer à jouer librement. Et ensuite, ça permet, bon, on joue librement, et puis en même temps, dès que ça va être mon tour, je vais pouvoir revendiquer ma place sans qu'il euh, de dynamique, de conflit qui se mettent autour de ça. J'en profite pour glisser un petit truc là, une amélioration très facile à, à faire. C'est que quand je recule, là on va le voir, hein, on regarde la hauteur de la porte et le titre de l'espace est très adapté pour avis, comme vous pouvez le voir. Mais admettons que j'ai 6 ans, je suis pas sûr d'être en capacité de voir la, la salle dans laquelle je suis. C'est pareil, il faut avoir une amélioration en live. C'est assez important quotidienne 7. Alors, euh, donc je vais vous parler en deux mots de, la, enfin de cercle opérationnel de vie quotidienne. Donc le cercle opérationnel de vie quotidienne, il va avoir beaucoup de tâches, qui vont, enfin, beaucoup de missions. Dans les missions, il va y avoir le lever, le coucher, le, le repas et après tout ce qui est lié à l'hygiène. Euh, les dents, le, les lits, les, les rangements et plein de choses comme ça. Ici, on voit qu'on est dans une chambre qui est assez bien foutue de départ, même si c'est un peu vétuste, c'est assez bien foutu, dans le sens où chaque lit a, son, a sa table de chevet. On a des armoires qui vont permettre de, de ranger les. Enfin, il y a vraiment pas mal de place dans ces armoires. Et il y a des petites abouettes pour accéder au haut, même si le haut est difficilement accessible. Les enfants, quand ils vont arriver, donc on va dès leur arrivée commencer à, à penser l'espace pour qu'ils deviennent à eux. De venir à eux, la première chose c'est de trouver des points de repère. Ce n'est pas forcément mettre de la déco, etc. Il y a des gens qui mettent de la déco chez eux, d'autres pas. Ça c'est cool si on le fait, on peut mettre des dessins, etc. Avec les enfants faire des dessins, les coller, mettre des photos et tout ça. Et tout ça. Mais il y a une partie qui est très simple qui va être la location par exemple des armoires, etc. La, la gestion de l'espace. Ici, dans cet espace, on peut très bien imaginer de mettre des étiquettes pour chaque enfant pour que les enfants puissent s'y retrouver dans leurs affaires, savoir où sont leurs trucs. Il est, moi, ce que j'avais fait dans une, une chambre où ils étaient un peu en conflit parfois, j'avais fait un placard de la tornade, c'est-à-dire que quand ils voulaient ranger et qu'ils n'arrivaient pas, que ça les saoulait, il y en a qui étaient plus sur le rangement que d'autres, les personnes qui rangeaient, ils mettaient tout dans le truc de la tornade et les autres, quand ils cherchaient leurs affaires, ils les trouvaient là. Et ça évite les pertes au sein des chambres parce qu'en fait, une chambre qui n'a pas ça va avoir tendance à juste... La personne qui range va juste le mettre n'importe où, sous un lit ou j'en sais rien. Et du coup, on perd des affaires. Donc ça, c'est des exemples pour bien montrer qu'en fait, il y a des outils qui peuvent être mis en place et suggérés à l'équipe qui vont vraiment aider à ce que la vie quotidienne se passe bien. Il y a un, Donc, un petit point, tu parles de ça, mais par exemple, est-ce qu'il y a des outils qui facilitent Comment on trouve son linge une fois qu'il est revenu de la lingerie, par exemple Exactement ça, c'est la grande question. Donc ça, c'est un petit bilan qu'on peut faire de la colo précédente. Avant d'expliquer ça, il faut savoir que ceci, c'est un bloc. Il y a une chambre là, il y a une chambre de ce côté-ci et une chambre de ce côté-là. Et ça veut dire qu'il y aura un anime de référence pour un bloc, donc deux chambres. Donc Dans ce cas-ci, on sera rempli, donc normalement, il y aura 10 enfants. Donc ici, on voit qu'il y a toute une entreprise bloc ce qui est assez intéressant parce que ça donne une espèce d'organisation par bloc qui est possible à la place de s'organiser avec tout le couloir. Alors là, dans, dans les choses qui sont possibles, par exemple, c'est aussi d'afficher des, des, des, des choses, par exemple les douches, les plannings d'activité, etc. Il faut savoir que certains enfants ont des difficultés à se repérer dans le temps et en fait, avoir un planning euh, au sein de chaque bloc, ça peut vraiment aider, par exemple, à faire « Ah, hier, tu as pris une douche, etc. etc. » Ça va donner des, des points de repère. Par ailleurs, comme le disait Thomas, il y a la question du linge qui, qui part, qui revient. Ici, dans cette structure, on a, euh, on a un linge qui est vraiment très constant puisqu'il y a une personne qui est en lingerie et qui va laver régulièrement des habits des enfants. Chaque bloc a un, un, petit, un sac sur lequel il est marqué le numéro de bloc, enfin l'endroit où il est placé dans le bloc et dans lequel les enfants vont pouvoir mettre leur linge sale. Par ailleurs, pour l'ensemble du bloc, il y a des serviettes pour tout le monde et serviettes et gants de toilette qui font partie de la structure. Donc les enfants ne viennent pas forcément avec leurs serviettes et des gants de toilette et ce n'est pas nécessaire qu'ils l'aient. Après, le problème, c'est qu'on récupère le linge et il va falloir redistribuer. Jusqu'à ouais. présent, je pense que c'était un point qui était un peu difficile sur la, la dernière colo. Et donc là, on a l'intention de mettre peut-être en place quelques outils euh, comme des cintres enchevêtrées les uns dans les autres qu'on qu pourrait accrocher ici et qui permettraient d'afficher tout de suite tous les habits plutôt que les prendre dans la, la malle parce que dans la malle on va euh, déplier à chaque fois les habits et tout ça est tout simple. Euh, ce qui avait été fait, c'était des garages à chaussons. C'est-à-dire que les enfants, grâce à ça, en fait, ça permettait que les enfants ne mettent pas tout le temps leurs chaussons dans leur chambre et ça permettait que le matin ils puissent partir avec leurs chaussons, sinon ils les oubliaient dans leur chambre euh, le matin. Autre chose qui avait été mis en place, c'était un drap ici à l'entrée qui permettait aux enfants de mettre leurs habits du lendemain et comme ça, comme on pratique le réveil individualisé, ça permet aux enfants de quand ils partent, euh, ils prennent leurs habits à l'extérieur et ils évitent de réveiller leurs euh, leur collègues de chambre. Ici je vous montre en deux mots les, en deux, deux les sanitaires. Vous voyez que les sanitaires euh, ils sont assez grands, il y en a trois comme ça donc ça fait qu'il y en a quand même beaucoup pour le nombre d'enfants présents. On en a un par bloc en ouais, équivalent. Donc en un, un pour dix quoi en gros donc il y est possible aussi d'aménager des coins dans lesquels on va pouvoir mettre des affaires avec des étiquettes par exemple, on va pouvoir mettre des étiquettes comme ça on va mettre notre, notre, enfin, nos, nos trousses de toilettes etc. ici C'est plus pratique de l'avoir ici que de l'avoir dans les chambres parce que sinon ça crée du bordel là-bas puis c'est de la recherche à chaque fois alors que quand ils sont ici on peut direct les envoyer à la douche très facilement On a ce, ce, cet endroit qui s'appelle la réserve à linge et dedans, en fait, on va pouvoir mettre des, du matériel qui va être nécessaire, hein, qui, va être, euh, qui va permettre euh, de, de faciliter la vicotte. Euh, notamment, ben, on va pouvoir mettre par exemple des linges, enfin euh, des, des pyjamas comme on le voit ici. Il y a des pyjamas qui peuvent servir à ce que les enfants euh, qui se qui, qui, qui salissent puissent le changer rapidement. Euh, on va pouvoir mettre aussi des, des petits kits avec euh, des petits jeux, des des, des jeux de société, des, des coloriages, etc. qui permettent aux enfants d'avoir un petit peu de matériel ici. Pour finir, le, la vie quotidienne, c'est aussi euh, penser l'espace comme un espace d'un certain type. Ici, on est dans les chambres, donc ce qu'on essaye d'avoir, c'est un, un espace qui est plutôt calme. C'est très très compliqué parce que euh, souvent, c'est un, un espace où les gens ont envie de jouer, etc. Des règles de couloirs, de, couloir, de blocs, etc. peuvent se mettre en place petit à petit, en, notamment avec les références. Euh, mais des choses qui peuvent aider, par exemple, c'est de fermer en bas parfois le, le couloir et aussi d'imaginer de, euh, de mettre... Euh, par exemple, pour le coucher, nous on mettait parfois de la musique calme ou des choses comme ça qui peuvent créer une ambiance de coucher. On éteignait les lumières, on allumait que des petites lumières dans les chambres. Quand alors arrivée, ça crée tout de suite une atmosphère plus propice au coucher. Ok, là donc on arrive dans un espace de réfectoire qui est encore lié à la vie quotidienne, c'est comment est-ce qu'on va gérer les moments de repas Généralement, il y a des choses qu'on qu a tendance à faire en séjour de vacances, c'est de créer des espaces où on est dans une illusion un peu tous ensemble. Par exemple, si je suis assis ici, je vais parler au final avec mes, mes, mes copains et mes camarades qui sont les plus proches. Mais si jamais j'ai envie de parler à la personne là-bas, je vais devoir hausser le ton. Et si jamais je m'ennuie un petit peu avec ces personnes-là, au final je vais avoir tendance à vouloir écouter là-bas et je vais avoir du mal à participer à la discussion à part si je, je crie ou si j'appelle, etc. Ce qui fait que généralement, ces tables sont dans une illusion de convivialité et ne sont pas réellement plus conviviales qu'une petite table comme celle-ci par exemple. Quand on est dans un espace comme ça, disons qu'on a un visuel sur toutes les personnes qui sont à côté de nous, et on peut facilement parler sans hausser le ton. Ensuite, il y a différentes choses qu'on a un repas à gérer, c'est comment est-ce que les plats vont venir à table. Alors ici, on a une équipe de service qui nous facilite un peu ce travail-là. Nous, on n'a pas nécessairement envie que tout soit posé sur la table, puis retiré, sans qu'on ait rien à faire. Donc pour ce faire, il y a un système de dessert qu'on a mis en place, et qui va situer entre les deux espaces de repas. Admettons que je sois, que j'ai un rôle, ça, ça fait partie des coordinations enfants, le rôle de responsable table. Donc on va coordonner cette petite table pour que la personne puisse venir chercher sa salade et puis ensuite la ramener à table au moment donné où elle a envie de manger. Par ailleurs, on est sur un service de repas, pas le soir, où on a une arrivée en même temps, mais qui est échelonné, C'est-à-dire que le midi, on peut arriver à la table de midi à midi 30 on, on se retrouve face à une somme de contraintes qu'il faut résoudre alors via le rôle de, de, de table avec les enfants via aussi un rôle qu'on a, euh, qu a appelé le rôle protéine pour rigoler parce que <rire> le plus problématique actuellement c'est la gestion de la viande euh, parce qu'on a un public qui est beaucoup sans viande parce que pas de viande à lave etc. et du coup la répartition euh, des plats entre les sans porc, les sans viande, etc. est assez compliquée. Du coup, Ici, ça permet d'avoir tout de suite un rôle, par exemple, si je le prends aujourd'hui, j'écris mon prénom dessus. Donc on sait que c'est Thomas qui est responsable prot, je le pose ici. Ça, ça permet aux enfants, aux adultes et à l'équipe de service du centre de savoir que c'est moi aujourd'hui qui vais coordonner l'ensemble des arrivées à table, l'ensemble des répartitions de plats, etc. Ça, c'est très utile parce qu'il y a un piège dans lequel on tombe souvent c'est que les adultes se lèvent pour aller résoudre des problèmes qui ne sont pas les leurs en général. Ils voient un problème là-bas, ils se lèvent, ils essaient de faire leur truc, ils vont essayer de se coordonner avec un, un autre anime, une autre animatrice, etc. Et du coup, ils délaissent leur table à ce moment-là, ce qui fait qu'il y a plein de petites dégénérescences par-ci par-là qui font que le bruit augmente et on a plein de fuites du cadre à ces moments-là. Le rôle PROT va permettre de faciliter ça. Le plus important pour nous, c'est d'avoir des adultes à toutes les tables qui sont avec leur table et qui passent un, un moment agréable en fait à table avec les enfants. Et l'important c'est par exemple si l'anime là-bas là, là là à vivre est avec sa table et a besoin de communiquer quelque chose, il me fait un petit signe et moi je vais aller le voir et à ce moment-là il pourra me dire ok est-ce que tu peux communiquer à l'ensemble des animes qu'on a besoin de se retrouver à 14h, j'avais oublié de le dire mais voilà moi je fais partie du groupe posture et cadre, on a un petit truc à 14h, il faut le communiquer par exemple. Donc c'est c'est beaucoup de coordination en réalité à un repas et l'intérêt d'avoir justement des rôles précis et bien établis ça va être de faciliter cette coordination-là entre enfants, entre enfants et adultes et aussi entre adultes parce qu'on n'a pas la même préoccupation si on est euh, une personne qui travaille au service ou alors un animateur ou une animatrice avec nos petites tables et on est en train de faire deux énigmes pendant que la personne technique est en train de galérer à servir des gratins d'eau admettons. Petite précision, euh, nous, on donne des fonctionnements qui Quoi, car on compte euh, initier des choses, mais le but du cercle opérationnel évidemment, ce ne sera oui. pas forcément de, se de figer dans ses fonctionnements ce sera éventuellement pendant la prépa d'en inventer d'autres éventuellement en pratique, et enfin surtout en pratique, évaluer régulièrement ce qui est fait et améliorer les outils. Le spoil, c'est que c'est un, un cercle pas si simple que ça. Oui. Euh, je vais parler d'un des premiers enjeux, ça va être d'organiser euh, l'activité sur la journée. Donc, c'est-à-dire organiser ce qui est de l'ordre de l'activité euh, formelle. Donc, activité proposée, on va, dire, on va dire ça commence à tel moment et on a une idée de quand ça finit, même si ce n'est pas parfait, mais on a une idée. Et puis après, il y a l'activité de type informel où là, en fait, ça va être plus euh, de l'activité spontanée ah, j'ai une fourchette, je commence à faire n'importe quoi avec. C'est dé déjà de l'activité, même si elle n'est pas reconnue comme activité qu'on va pas proposer l'activité euh, parler avec sa fourchette. En sachant qu'il y a des moments dans la journée où euh, une dominante est plus logique qu'une autre, admettons. Nous, il y a quelque chose qu'on défend, c'est un non-négociable sur nos séjours, c'est un réveil individualisé, ce qui permet aux enfants de dormir autant qu'ils le veulent et autant qu'ils en ont besoin. Et par exemple, si on place que des activités proposées qui nécessitent que le plus de personnes soient réveillées pour ça à 8h du matin, ça va pas être logique. Du coup, une activité du type formel à ce moment-là n'est pas très adéquate. Et Du coup, on va fonctionner plutôt avec des dominantes dans des moments de journée, et par exemple, du réveil jusqu'au moment, euh, admettons 10h, qui est le lancement peut-être des activités formelles, on va peut-être ouvrir des espaces, des coins, comme la boîte à jeux que vous avez pu voir tout à l'heure, ou la bidoc dans laquelle on a discuté aussi où les enfants vont pouvoir y aller, faire de l'activité librement, accompagnés d'animes ou pas, et peut-être que jusqu'à 10h ça va être, on voilà, et puis en fait j'ai envie de changer d'espace, et puis j'ai envie de faire ça là-bas, etc. Et qu'à partir de 10h on va se regrouper, ça c'est une, une possibilité, on n'est pas obligé de le faire comme ça, et on se regroupe et à partir de ce moment-là, on se lance sur les activités à dominante formelle, où là on va rejoindre bah, soit les activités proposées par les animes, soit les activités qui ont été proposés par les enfants et organisés par eux ou par les animes, etc. Euh, donc ça, c'est un des gros enjeux donc, qui va être de la, de, du groupe activité. C'est parfois de se coordonner avec les autres groupes en termes d'horaire, euh, notamment la vie quotidienne. On peut, peut, dire, peut, peut dire, ah ben en fait, là, on est un peu juste en douche, il faudrait un peu plus de temps pour les douches, etc. Et, et donc là, on parlait de, du réveil, etc. Donc ça, c'est le groupe euh, vie quotidienne qui s'en occupe. Donc, il va y avoir des interactions en termes d'horaires. Donc, il va y avoir ça qui va pouvoir être amené par le cercle activité. Il y a évidemment de la coordination à faire avec les groupes d'aménagement. Et après, donc, il y a créer toutes les stratégies aussi à long terme. Si je vous dis, vous venez et je vous dis, ok, chantez un opéra de Mozart devant tout le monde. Allez, c'est l'activité, faites-le. Et donc ça, par exemple, c'est assez évident que c'est quelque chose qu'il faut éviter. Mais en fait, il y a énormément d'activités qui rentrent dans ce cadre-là. Le, le groupe activité va pouvoir avoir un suivi là-dessus et essayer parfois d'orienter euh, le, le reste de l'équipe en disant ⁇ Ah ben là, c'est le début de ses jours, il vaut mieux orienter vers des activités assez faciles, assez, assez individuelles, qui ne demandent pas énormément d'engagement, etc. ⁇ qui ne vont pas faire qu'on se retrouve seul face à tout le monde, à que mmh. tout le monde nous regarde. Ils vont réfléchir à, à, à ce type d'activité, éventuellement nous faire 2-3 listes d'activités qui peuvent nous guider un petit peu, éventuellement les mener avec nous pour nous donner ça dans notre boîte à outils. Donc ça, ça va être un des gros, gros enjeux du, du, du cercle opérationnel à activité, de régulièrement se mettre à jour, parfois expliquer des 2-3 concepts liés à l'activité. Euh, au reste du groupe donc ça va être une mission quasiment la mission principale du, du cercle activité d'analyser euh, au moment à différents moments du séjour dans quelle dynamique le groupe se retrouve le but de, du cercle opérationnel activité ça va être d'analyser en fait ces différentes phases du groupe cette, dans sa dynamique et du coup comme disait la vie, de faire des fiches par exemple d'activités qui qui proposent des activités adéquates en fonction de la dynamique. Il y a des groupes où, par chance, énormément d'enfants structurent le groupe. Ils vont réfléchir de manière très collective et se dire « Ok, il faudrait faire ça pour que ça arrange telle et telle personne ». Et généralement, on a beaucoup moins de conflits dans ces espaces-là. Donc là, on va pouvoir faire des activités qui vont être plus engageantes, socialement parlant, par exemple. Des fois, on a des groupes où il y a énormément de personnes qui vont déstructurer le groupe ou qui vont faire les choses de manière à y retrouver un intérêt oui. individuel, mais pas l'intérêt collectif par exemple. Euh, on aura des groupes où il y a beaucoup de personnes qui suivent mais qui ne structurent pas le groupe. Et en fonction de ces caractéristiques en gros du groupe, ben, des activités sont plus ou moins pertinentes pour arriver à améliorer la dynamique générale du groupe qui est, qui est présent. Et donc ça, c'est un truc assez important à, à, à comprendre et savoir aussi qu'il y a des activités qui nous aident vraiment à sortir de logique conflictuelle. Par exemple, là c'était le cas sur le séjour d'avril il y avait beaucoup d'enfants qui avaient beaucoup de mal à écouter les autres et qui s'interrompaient énormément. Et il existe des activités, des jeux qui sont hyper chouettes par ailleurs, et qui donnent, enfin, c'est pas un labeur, hein. c'est vraiment, on joue et on se fait plaisir. Et, et du coup, qui, qui favorise vraiment l'apprentissage la, la, de l'écoute, par exemple. Il y a aussi des outils aussi qui le permettent, ça. Mmh. Et donc, c'est tout le travail un peu du, du cercle opérationnel activité d'arriver à à former les autres membres de l'équipe adulte sur, sur quelle activité est adéquate. Et peut-être pour parler d'un mythe, celui du loup-garou peut-être. C'est souvent une activité qu'on qu propose très tôt parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui veulent en y jouer et parce qu'ils connaissent et qu'ils y ont des affects plus ou moins positifs. Et sur des groupes qui ne se sont pas structurés et qui ont des tendances euh, par exemple à un peu bizuter une personne ou un autre, c'est un jeu qui est très très inadéquat en réalité parce que en réalité ce qui, ce qui se passe pendant le loup-garou c'est que des, les personnes qui ont déjà des situations de domination sur le groupe vont les asseoir et elles vont même être exacerbées en général et les personnes qui subissent le groupe et les influences des dominants vont juste subir en, en gros euh, cette domination là pendant le jeu et ça ne fait que les exacerber ces dominations déjà existantes. De manière générale, un des gros mythes, c'est tout ce qui est jeu de coopération, en fait. Mmh. Ce ne sont, ce sont pas des jeux impossibles à faire, mais c'est des jeux qui ont tendance à être joués trop tôt, souvent. Et les jeux de coopération, contrairement à ce qu'on peut penser, si l'enjeu est élevé dans le jeu, les jeux de coopération font partie des plus, de ceux qui vont le plus asseoir des dominations et de la tyrannie. Un des gros points, c'est que chaque jeu a un enjeu. Euh, je vais vous donner un exemple simple. Euh, si, mon, si je joue à Shifumi, euh, l'enjeu, bien que, y ait, y ait, euh, bien que le, le jeu soit en duel, etc., c'est un enjeu très léger parce que le résultat d'un Shifumi, c'est ⁇ Ah j'ai gagné, t'as perdu enfin, ⁇ ça s'arrête là. Par contre, imaginons... Euh, bon, je prends des situations absurdes, évidemment. Euh, on est sur un avion et... Euh, et, et l'avion, euh, il faut qu que quelqu'un de l'avion quitte, le quitte. Et on dit, ok, ben bah, voilà, euh, il faut qu'un qu quitte, on n'a qu'à jouer ça au Shifumi. Vous voyez, l'enjeu a bien changé entre les deux. Là, le Shifumi joue ma vie dans ce Shifumi, alors que dans l'autre Shifumi, c'était juste, ah, on joue le Shifumi. Donc, vous voyez, il y a un enjeu qui va varier en fonction de ce qu'il y a derrière euh, le truc. Et puis, le, le jeu même peut créer de l'enjeu. Et donc en fait euh, c'est très important de se rendre compte qu'un enjeu élevé crée euh, des logiques euh, qui, sont, qui peuvent être beaucoup plus problématiques, surtout en début de séjour, par rapport à un enjeu faible. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais d'enjeu, ça veut dire qu'il faut avoir tout le temps un regard sur l'enjeu de chaque chose qu'on met en place. Euh, et on va favoriser plutôt une progression avec des enjeux de plus en plus élevés quand le groupe il, il tourne déjà bien, il fonctionne déjà bien et il n'y a pas de problème d'oppression à l'intérieur du groupe et ce n'est pas toujours quelque chose qu'on a atteint sur une colo d'ailleurs un autre, un autre enjeu très intéressant de l'activité du groupe activité c'est ce qu'il y a autour des permis les permis donc c'est un outil qu'on met en place et que, qui en général euh, facilite en fait le cadrage de plein de moments plein de choses en fait, c'est vraiment un gros participant au cadre. D'ailleurs, je reviens vite fait sur le sujet précédent. Les activités peuvent participer à établir un bon cadre. C'est très important. Il parlait de conflit, mais il n'y a pas que le conflit Il y a plein de choses qui peuvent être véhiculées grâce aux activités. Le permis, en fait, ça va être quelque chose où on va permettre donc à, des, à des enfants d'être en autonomie ou en semi-autonomie, en tout cas, en fait, d'être plus dans une logique où ils sont légèrement suivis par l'animateur et accompagnés mais où ils sont autonomes sur le lieu sans qu'il y ait d'anime, forcément. Euh, ici, on a déjà quelques-uns qu'on a fait tourner, probablement que ça augmentera. Euh, dans les permis qu'on a mis en place, il y a le permis baby-foot, il y a le permis extérieur et il y a le permis euh, cirque. Le permis, ça veut dire qu'un enfant, il va passer son permis. Une fois qu'il aura son permis, en fait, il aura la possibilité d'aller dans ses coins quand les coins... Un permis entre guillemets qui est un coin général est ouvert et à ce moment là ils peuvent aller dans les coins avec permis il ya des règles qui leur permettent de l'utiliser et ça c'est un enjeu très important du groupe activité parce que il faut réussir à anticiper les difficultés qu'il y a sur un lieu nous on avait constaté l'année dernière que par exemple les terrains de foot étaient très peu partagés notamment avec les plus jeunes les filles et les gens qui jouaient moins bien au foot et du coup on a inclus dans le permis la notion d'inclusivité, c'est-à-dire sur ces trois critères en particulier. C'est-à-dire euh, le fait que peu importe euh, le genre, l'âge et le niveau, on puisse être inclus. Avec la possibilité de faire des moments non mixtes si jamais on voyait que cette inclusion n'était pas prise en compte. Mais le permis a fait qu'en fait, fait ils ont fait très attention à l'inclusion, les enfants. Alors qu'avant ça, c'était largement pas un de leurs enjeux principaux. On parlait tout à l'heure de sanctions et de punitions dans le groupe, euh, enfin dans le cercle opérationnel posture et cadre. J'y reviens très brièvement là, mais il est ultra euh, nécessaire de sanctionner systématiquement lorsqu'on est en espace de permis. Euh, C'est ce qui va permettre justement d'arriver à réguler le, le groupe quand on n'est pas là. Euh, si jamais on, on laisse faire des choses, par exemple d'exclusion, si on laisse faire des exclusions pendant les espaces de permis, quand on est de passage, par exemple, on voit qu'il se passe une exclusion. Si on ne réagit pas là, alors d'un coup, on permet énormément d'exclusions dans ces espaces où il n'y a plus d'adultes. Euh, ça, c'est assez important parce qu'on a souvent peur de sanctionner, au départ du moins. Mais si on sanctionne, c'est qu'on le fait correctement au moment où c'est juste de le faire. Et que finalement, on est légitime à le faire à ce moment-là. Et plus on va le faire, au final, plus on va asseoir une autorité qui va être juste, et si jamais je ne sanctionne pas, admettons, l'exclusion le, qui est en train de se passer pendant un moment de permis, euh, ce qui va se passer, c'est que peut-être que la personne qui sera privilégiée va, sentir, va, enfin, va apprécier ce, cette, cette absence de cadre temporaire, mais toutes les personnes qui seront exclues vont surtout voir que je n'ai rien fait à ce moment-là, et il y aura des désymétries de perception qui vont, qui vont se générer au fur et à mesure. Donc voilà pour le cercle opérationnel activité, donc qui va probablement être l'un des... Cercle qui demande le plus d'apport théorique et qui est le plus dur à suivre pendant la colo en live, mais c'est une des raisons pour laquelle on pense que c'est important qu'il existe en tant que cercle permanent. Alors, on va expliquer en quelques mots un cadre de réunion qu'on vous propose. Alors, c'est pas quelque chose d'exhaustif, je sais pas, ça peut être critiquable et remis en question. Ceci dit, jusqu'à présent, on est tombé là-dessus en se disant que c'était assez cohérent avec notre manière de fonctionner. La première chose, c'est le cahier de Réu. En journée, il est dans, le, dans notre salle et du coup, les gens qui ont des trucs à écrire, des trucs qui sont mal passés, des trucs qui veulent ajuster, des trucs qui sont bien passés, peu importe, ils écrivent ça comme un point de l'ordre du jour. Donc, on va écrire ce qu'il y a sur le cahier à l'ordre du jour et, euh, et ça nous permettra après de les traiter. On va définir quelqu'un qui va être meneur ou meneuse de la réunion, parce que de manière générale, il vaut mieux que quelqu'un le cadre si on veut que ça, ça tourne bien, etc. On va faire des bilans en petits groupes, c'est-à-dire à la fin de la journée, on a toujours des choses à dire. Il y a un peu de l'émotionnel, il y a des choses qu'on a envie de partager. Et ça, on pense que le petit groupe favorise une meilleure prise de parole, etc. Et on pense aussi que ça, ça permet que ce soit un peu plus court. Ensuite, on va passer au cercle opérationnel. C'est-à-dire que les cercles opérationnels qui ont besoin de se voir vont pouvoir euh, se voir entre eux et discuter, traiter des points, etc. Ensuite, on a le retour du cercle opérationnel. Pendant le retour du cercle opérationnel, chaque cercle opérationnel va dire euh, ce qu'ils ont décidé, ce qu'ils ont avancé, ce qu'ils ont changé, etc. Et au fur et à mesure, on va barrer ou on va mettre un, un signe comme quoi un sujet a été traité. Et pour finir, on, on traite tous les points restants, tous ceux qui n'ont pas été traités en cercle opérationnel, il y a des points qui sont à écouter, à écouter c'est un point euh, qui n'a pas de remise en question en fait. Ça va être une information ou bien un état émotionnel par exemple. Ensuite on va, on va traiter tous les points à discuter. C'est-à-dire des, des, des, des points où on va être dans la discussion, on ne va pas directement agir, mais ça va nous permettre d'être un petit peu à l'affût pour les, pour les jours suivants et, et vont décider. Parce que c'est le dernier point à décider, c'est-à-dire qu'il y a des choses parfois il faut prendre il faut faire un acte, il faut décider, et euh, à ce moment-là, euh, c'est ce qu'on va faire à la fin, et après la décision, on va pouvoir attribuer comment on le met en œuvre, etc. etc. Et là, par exemple, euh, je suis en pleine journée, j'ouvre euh, le cahier d'ordre du jour, parce que j'ai une gestion avec Philibert qui est un petit peu difficile, et du coup, je me dis, il faut absolument le traiter ce soir, donc, paf, j'écris dans l'ordre du jour de la journée, euh, gestion Philibert. J'ai vu qu'il y avait pas mal de choses à l'ordre du jour aujourd'hui. Est-ce qu'il euh, y a quelqu'un qui veut cadrer La Réunion qui, qui veut faire meneur de La Réunion Je l'ai fait hier. Je pense que ça Moi, j'ai pas trop envie. T'as pas trop envie Ok. Bah, Je veux bien le faire aujourd'hui. Il y a d'autres personnes qui veulent le faire. 1, <rire> <rire> ouais, deux, 3. Ouais. Ok, vous donc vous êtes ensemble on part en ressenti à 5 à et on si, se on retrouve après. On se laisse 20 minutes Vous allez là-bas du coup, on, ouais, je... je prends, je laisse. Hein. Je prends. Ok. J'ai une journée euh, particulière parce que j'ai fait des vidéos toute la journée, c'était un peu long. Mais bon, ça euh, Je suis content qu'on le fasse. Je enfin, j'ai pas grand chose à dire aujourd'hui, je laisse. Ok, je prends. J'ai un peu mitigé de ma journée, il y a eu des choses très intéressantes qui ont bien avancé. Euh, des fois, je me dis, euh, ça va quand même être long. Hein travailler avec toi comme ça tout le temps <rire> ah je laisse et du coup nous on est le cercle vie quotidienne et euh, comme il y, y a un truc qui s'est passé aujourd'hui autour des repas qu'on aimerait bien ajuster euh, ben nous on a besoin de se voir aujourd'hui du coup euh, et il me semble qu'il y a le cercle d'activité qui voulait se voir aussi du coup nous on part en vie côte là mm -hmm. d'accord du coup ouais euh, j'ai écrit le point transition repas tout à l'heure parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on finissait nos repas, il y avait un petit moment de latence où, où on ne savait plus trop ce qui devait faire quoi et je me suis dit que il fallait qu'on trouve un système, un système pour ça et du coup voilà. Cinq minutes plus tard. Euh, du coup on fait ce qu'on a dit. On ouais. fait qu'il y, y a un anime, euh, le premier qui part du repas, il l'annonce aux autres, il le dit à tout le monde et faut il faut qu'il y en ait deux qui le suivent dans les deux minutes qui suivent pour que quand on remonte à l'étage, très vite il y ait au moins trois personnes. Euh... Ouais, mais il faut qu'ils le disent euh, à l'anime prot, comme ah ça ouais. l'anime prot coordonne le truc. Voilà bon, ah, ouais. on fait ça du coup, très bien. ça marche. Avec le, le cercle Bicot, on a, on a discuté de la transition et du repas, et du coup on a une proposition à vous faire, donc la première personne qui quitte le repas va directement annoncer aux autres qu'elle part elle va... Et en fait euh, elle va attendre qu'il y ait deux autres animes avant de partir Ils vont aussi prévenir euh, la personne qui est en... en anime prot Et comme ça l'anime prot peut euh, coordonner tout le... tout le truc Ok voilà donc... ce je peux, je peux barrer, donc euh, transition repas ouais. pour, euh, pour aujourd'hui, là c'est fait. Hein. Ouais. On va peut-être commencer par le point AS, euh, puisque c'est un point à écouter. Et on verra ensuite le point Philibert qui sera à discuter tout à l'heure. là. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'épidémies qui étaient en train de se lancer là. Du coup, ce euh, serait bien qu'on fasse un petit peu attention à l'hygiène euh, dans les jours qui viennent. Du coup, ce euh, serait bien que demain il y ait une douche pour tout le monde qui soit faite et qu'il y ait un petit accompagnement. Et vérifier aussi que tous les habits sales sont bien au linge, comme ça on évite que ça se propage trop vite. Ok, pour le point A, s'il n'y a pas de questions hein. Non, c'est bon. C'est bon. Ça fait 2-3 jours qu'on le sait, hein, on sanctionne pas mal Philibert, c'est assez compliqué, à table, etc. Il passe son temps à, à hurler sur les autres. Et aujourd'hui, il a eu clairement une, beaucoup, beaucoup de résistance avec moi, alors que j'ai essayé de d'être juste avec lui et tout ça, mais j'ai été obligé de le, de le maintenir à un moment donné parce qu'il allait frapper quelqu'un très fort, euh, j'ai dû demander de l'aide, etc. Donc j'aimerais je, je, je, bien qu'on en discute un petit peu, savoir si, si c'est le cas uniquement avec moi ou si c'est aussi le cas avec vous. Moi, moi il n'est pas, pas, pas à mon étage, donc je ne le vois pas beaucoup. Et sur les moments d'activité, euh, bah, moi, je l'ai eu souvent sur des activités où il se plaisait, du coup, il n'y a pas eu, pas eu beaucoup de soucis avec lui. Mais... Moi, ouais, j'ai plutôt un bon contact avec, donc je peux peut-être voir un peu avec, euh, parce que j'ai pas, j'ai pas, en fait, j'ai jamais trop assisté. Je sais qu'il y en a, mais jamais vu de violence ou quoi que ce soit. Donc, j'aimerais bien peut-être discuter avec, voir si ça marche. Ok. Bah, du coup, on se recheck demain, peut-être. Du coup, demain, je peux peut-être te demander, euh, comme je serais, sa référence, je peux te demander de l'aide à ce moment-là. Mm. Ok. Euh, du coup, là, on voit qu'on a évacué le dernier point, donc on a évacué l'ensemble de l'ordre du jour. Euh, simplement, il va nous rester quelques petites choses à faire à ce moment-là. Si par exemple, euh, on a un rôle reporter à, à signer à, à, à un adulte qui suit les, les reporters enfants, ça va être à ce moment-là que sur un autre outil, on va, on va se dire « ok, bah, c'est moi qui fais reporter, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça ». Là, en avril, par exemple, on actait euh, de quelle personne se lever en premier et en dernier, savoir un petit peu en fonction de nos besoins de sommeil, etc. en tant qu'adulte. Euh, et nos envies aussi d'ouvrir des salles d'activité le matin, etc. Donc c'est des choses qui peuvent s'acter pendant la fin de réunion. Toutefois, si jamais euh, on a du temps, par exemple, pendant les cercles opérationnels, là, dans l'étape 4, admettons que Raphaël et moi, euh, on soit à ce moment-là dans aucun cercle opérationnel, parce qu'on n'a pas besoin de se retrouver, on peut déjà avancer du travail et éventuellement déjà, préconstruire la répartition des rôles adultes pour le lendemain. Donc dès qu'on peut gagner du temps, le but c'est d'en gagner, donc on peut essayer d'anticiper les choses au maximum.